Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est l'honneur de vous montrer une courte vidéo sur le VW ID Buzz, c'est une petite camionnette, genre vieux combi de ces VW mais en électrique, bon visionnage. Merci aux personnes aussi mon fesse de vidéo C'est la buse, c'est ça L'idée buse Ouais. Avec la VOE je suis en train de conduire ah. le bord, toi ben, donc ici ben, elle, elle, Tu sais rouler avec 350 km C'est une foule électrique euh, Puis ici tu as l'écran qui, euh, qui dirige un peu tout Tu as les sièges chauffants euh, Tu peux voir l'autonomie depuis le départ depuis la recharge, t'as le GPS, t'as une caméra aussi de recul, elle, euh, elle a plusieurs options. voit tout bien la route, Et bonne vie. vie. Donc cette place Ça peut être une 7 places. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram, embarque avec moi